Donc on est très heureux à la Fondation EDF de, de soutenir euh, Jacques Cède, qui, euh, qui travaille évidemment à, à, à construire une société plus inclusive, ce qui est une priorité pour la, pour la Fondation EDF. Euh, une société plus inclusive, c'est une société qui permet à chacun, quelle que soit sa, sa situation, non seulement de trouver sa place, mais, mais de pouvoir apporter quelque chose de positif à l'ensemble. Et sur la question du handicap, évidemment, et de la, et de la mobilité, on, on sait bien qu'on est au cœur des thématiques de l'inclusion. Aujourd'hui, moi, je ne peux qu'inviter euh, tous ceux qui nous regardent à, à devenir j'accédeurs, à participer à cet élan citoyen, à cette formidable énergie qui, qui euh, se déroule et qui prend encore au autour de la question de l'accessibilité, et euh, évidemment d'abord à télécharger euh, l'application et puis surtout à l'utiliser.